La question des salaires, elle est posée dans toutes les entreprises, quelle que soit l'activité de l'entreprise. Alors Évidemment, on a beaucoup parlé des premières et deuxièmes lignes, mais moi, crois que ce problème des salaires il est posé dans toutes les entreprises. Et oui, ça donne confiance de, de voir qu'on n'est pas les seuls à se battre sur les salaires. On est très très très nombreux aujourd'hui dans ce pays à considérer que les salaires sont trop bas et qu'il faut se mobiliser tous ensemble. Beaucoup aux très grandes entreprises euh, et très peu pour les salariés. Euh, quand on voit que les, les, les, les, les milliardaires français ont accumulé en un an 237 milliards, vous voyez, c'est l'équivalent d'une prime de 3500 euros par français. C'est combien la prime euh, de Vichère, du gouvernement Je crois que c'est 100 euros, c'est ça Un petit décalage. Euh, ce, ce 237 milliards, c'est 4 fois le budget de l'hôpital public, il n'y a pas de problème à l'hôpital public. On est d'accord avec ça. Donc hein. euh, la réalité c'est qu'elle va bien, mais qu'elle profite à quelques-uns. Le rapport d'Oxfam qui a été la semaine dernière significatif. Là. Les milliardaires, ça va. Et puis euh, les pauvres euh, s'enfoncent dans la pauvreté. Et donc euh, oui, il y a un vrai problème de salaire dans ce pays. Il y a des luttes dans beaucoup d'entreprises qui, qui permettent des augmentations de salaire Il y a même, vu le climat ambiant, des endroits où, dès qu'on menace de faire grève, le patron accélère les négociations, on obtient des résultats. Mais il y a encore trop d'endroits où le patronat bloque. Je pense qu'au niveau des branches, ça se voit très bien. Et donc, il y a besoin que la mobilisation elle s'amplifie.